Mes chers collègues, madame et messieurs les commissaires, on nous présente un peu tard ce paquet qui ressemble à une série de mesures un peu fourre-tout pour le secteur routier. Vous avez raison, la sécurité routière, on peut avoir des, des, des accords et ça va être une priorité, mais je voudrais insister sur deux grands points. Tout d'abord sur la question du climat. La norme CO2 est trop faible pour les camions. Vous dites moins 30% pour 2030, alors qu'on s'était mis tous d'accord. Et vous y étiez lors de la COP21 avec un objectif d'au moins moins 40%. En plus, on voit la feuille de route, les camions de moins de 16 tonnes ne seront pas concernés. Alors que c'est tout le secteur routier qui doit faire des efforts contre le réchauffement climatique. Deuxième point, Madame Bush, vous avez raison sur la question de la autonomes. On ne peut pas les voir arriver sur nos routes tant qu'il n'y a pas de législation spécifique. Ces véhicules doivent être encadrés dès l'expérimentation parce qu'ils posent des vraies questions, aussi bien sur les questions de cybersécurité, d'accès aux données et de responsabilité en cas d'accident. Leur contrôle ne peut pas être confié au système européen actuel, très largement défiant, qui n'a rien vu venir Lorsqu'on a vu le diesel gate, donc c'est à ces conditions qu'on pourra aborder sereinement l'avenir du véhicule autonome qui remplacera la mobilité individuelle par la mobilité partagée. Je vous remercie po minucie czasami się znacznie dłużej. V měniu grupy, žes lewicy europejskiej pani paní Kateřina konečna. Dájící,